Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, j'ajuste mon chapeau de fermière. Alors pourquoi euh, pourquoi chapeau de fermière Tout simplement parce qu'on va parler de yield farming, vous l'avez vu au titre, et surtout, plus encore que de farming, on va se demander en fait, et c'est tout l'objet de cette vidéo, de, de chercher à savoir en fait qu'est-ce qu'il y a, quels sont les mécanismes en dessous qui expliquent les taux de rendement, hallucinants parfois, qu'on trouve sur la DeFi. Et c'est la chose qui peut surprendre le plus quand on découvre les crypto-monnaies, et quand on voit en fait des taux de rendement pareils, des APY à plus de 3 chiffres, 4 chiffres, et dernièrement ça a été la folie pure, quand bah avec les fameux protocoles de ce qu'on appelle DeFi 2.0, comme avec Wonderland et le scandale avec Alice au pays des escrocs, hein, euh, des, des API carrément à plus de 80 000%, etc. Alors... Euh, C'est un sujet hyper, hyper crucial. Je pense pas qu'on puisse faire ou vouloir faire du farming si on n'est pas au courant de comment ça marche. Et je vais vous dire quelque chose très rapidement. J'ai été vraiment étonnée parce qu'en faisant, bah, faisant les recherches pour cette vidéo, j'ai pas vraiment trouvé d'infos. En fait, il y a quelques personnes qui se posent comme ça la question sur les forums comme Reddit, etc. Mais globalement, euh, tout le monde en fait. Enfin, on fait du farming, moi aussi, hein, moi à la première. On fait du yield de farming comme ça sans trop se poser les questions de savoir bah, d'où est-ce que ça. Ça vient qu'est -ce, qu ce qui justifie en fait des taux de rendement pareils et au final la question ultime derrière hein, vous l'avez compris c'est est ce que finalement c'est pas que du ponzi tout ça c'est à dire pas seulement les wonderland et les protocoles à fort taux de rendement mais même les, les plus simples qu'on a même des, des protocoles assez basiques. est ce que finalement la mécanique euh, utilisée c'est pas du bluff c'est pas de la poudre de perlimpinpin, la poudre de perlimpinpin. Alors, euh, rapidement, pour la structure de cette vidéo, trois chapitres euh, basiques. Premier chapitre, on va voir euh, comment, en fait, la DeFi euh, génère de l'argent. en fait. Tout simplement, on va voir les, les mécanismes les plus utilisés, hein, tout simplement. Ensuite dans la deuxième partie on va s'intéresser au yield farming, c'est-à-dire qu'est-ce que ça correspond, à quoi en fait concrètement, et comment on fait en fait pour avoir des taux de, de rendement euh, aussi forts. Enfin, dans la troisième partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu élargir la conversation et on va se demander si au final euh, est-ce que c'est une, une bénédiction ou une malédiction Tout simplement on va faire un truc comme ça assez simple. Euh, donc voilà, maintenant si vous êtes prêts, on va passer au chapitre 1. Alors, je pense que je peux déjà retirer mon chapeau. Alors, pour euh, la première chose à savoir, pour, pour expliquer en fait euh, rapidement pourquoi il y a plus, les taux d'intérêt sont plus élevés sur la finance décentralisée. La première explication, c'est simplement du fait qu'il y a moins de frais. C'est un peu la même chose qu'avec les startups, si vous voulez, et les entreprises, un peu comme quand euh, les banques en ligne, vous savez, les N26, Revolut, etc. sont venues sur le marché, qu'elles ont proposé des cartes gratuites, etc., avec moins de frais. Pourquoi Pour la simple et bonne raison qu'elles n'avaient pas euh, de locaux, elles avaient moins d'employés, etc. Et eh bien, c'est un peu la même chose avec la finance décentralisée. Et il y a surtout le fait que c'est le logiciel, la blockchain, et plus particulièrement, donc le smart contract, qui va gérer toutes les opérations. Et donc, vous voyez bien que rien que comme ça, on a réduit les frais comparé à une banque. Ça, c'était la toute première explication. On va dire c'est une explication un peu générale pour expliquer rapidement pourquoi il y a plus de rendements. Mais c'est pas comme ça qu'on va comprendre pourquoi il y a des rendements impressionnants. Maintenant, pour bien comprendre ça, il faut absolument qu'on comprenne que je vous donne un peu un petit panorama des services qu'il y a sur la DeFi. Bien sûr, je vais le dire rapidement parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est simplement un peu les services qu'il y a et comment ça génère de la richesse, plus ou moins. Alors, le premier service, bien évidemment, vous le connaissez tous, c'est celui du prêt et d'emprunt. C'est le plus connu sur la DeFi et c'est le plus ancien aussi. Et sur les plateformes de prêt et d'emprunt, il y a une personne qui, peut, qui veut prêter ses crypto-monnaies et donc on va lui donner des récompenses, des intérêts hein, mensuellement, annuellement, qu'importe. Et puis de l'autre côté, il y a une personne qui veut les emprunter et en général, ça va être une une garantie, c'est-à-dire qu'elle va déposer beaucoup plus qu'est-ce qu'elle va demander, c'est c'est ce qui maintient en fait la viabilité en fait du, du protocole et de la, de, la, de la plateforme et en gros euh, celui qui prête il gagne par rapport à celui qui emprunte donc cette mécanique là pour comprendre comment l'argent est généré elle est très simple à comprendre et c'est d'ailleurs pourquoi sur ces protocoles là les API ne sont jamais démentiels c'est tout à fait compréhensible la logique est simple le deuxième type de service qui est très utilisé sur la DeFi c'est celui des DEX donc les échanges décentralisés et les DEX c'est simplement des des plateformes de trading décentralisées, qu'on appelle plus particulièrement, vous savez, des market makers automatisés, en fait. Donc, le principe pour que ça fonctionne, c'est qu'il y a des fournisseurs de liquidités, donc euh, des personnes, qui vont déposer dans un pool des, euh, des paires de trading, hein, c'est-à-dire, en fait, des paires d'échanges. Donc, euh, typiquement, on met un stablecoin et puis de côté, une, une crypto-donnée plus volatile, forcément. Et en général, quand elles font ça, pour remercier la, la plateforme, ce qu'elle fait pour les remercier, elle leur donne une partie de la commission des transaction qui aura sur le pool. C'est tout à fait fair play, c'est très bien. Surtout sachant qu'il y a des possibilités de perte un peu de capital avec les fameuses histoires d'un permanent clock, etc. Mais non, on ne va pas rentrer dans les risques. Ce qui nous intéresse, c'est la mécanique. Donc les personnes qui gagnent de l'argent... Sur les decks, c'est les personnes qui fournissent des liquidités OK. C'est OK jusque là. Et si vous voulez, ces deux types de services, c'est ce qu'il y a de plus. Euh, en fait, c'est ce qui va un peu définir la DeFi telle qu'on la connaît, c'est à dire que c'est les deux services qu'on utilise le plus. Alors pour les soucis de cette vidéo, pour rester un peu euh, structuré, on va rester simplement sur les deux, ces deux seuls services de la DeFi. Faut savoir euh, parce que tout simplement, c'est les plus utilisés, les plus répandus et même euh, comme ça, de, de vous à moi, c'est peut être les deux seuls qu'on fait. Par contre, il faut quand même savoir qu'il y a d'autres façons il y a des formes un peu hybrides qui, qui font aussi partie de la DeFi. On ne va pas en parler dans cette vidéo-là, déjà parce que ce n'est pas le sujet, ça peut nous embrouiller, mais il simplement, faut simplement retenir qu'il y a d'autres variations. Okay, mais on va rester sur le DEX et puis sur le protocole de prêt et d'emploi. Maintenant, il faut qu'on explique c'est quoi et comment c'est venu le Yield Farming, chapitre 2. Alors, dans l'histoire, parce que c'est diffi relativement difficile à acter, la première fois qu'on a entendu parler de yield farming, il faut savoir qu'on n'avait pas encore le terme à l'époque. C'est-à-dire que c'est un terme qui est apparu vraiment récemment, euh, en, plutôt en juin 2020. Mais le tout premier qui a fait stricto sensu du yield farming, c'était Synthetix, qui offrait donc une récompense avec son propre jeton, donc qui donnait le, du token SNX euh, pour les utilisateurs qui apportaient des liquidités justement sur Uniswap, la première version qui était donc euh, du SETH, ETH. Donc ça, c'était la première fois qu'on avait un système où, où on récompensait les fournisseurs de liquidités. Mais la fois où ça a été le plus marquant, et c'est un peu comme ça qu'on qu aime retracer l'histoire du yield farming, c'est avec le protocole Compound. Et Compound, vous savez, c'est un protocole de prêt d'emprunt, l'un des plus connus, l'un des plus anciens. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, pareil, il a voulu récompenser les personnes qui utilisaient le protocole en leur donnant un token de gouvernance, donc le CAMP. Et donc le token en question était un token de gouvernance, c'est-à-dire qui donnait la possibilité aux détenteurs de participer et de voter au futur développement de la plateforme, notamment même sur les, les frais, etc. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand il a lancé ce token-là, il y a eu une ruée incroyable sur euh, Campound, donc d'une part le protocole. Tout le monde, pour le coup, a voulu l'utiliser parce qu'il recherchait le fameux token. Et il s'est échangé très rapidement, il a atteint des sommets, mais en quelques jours, et c'est là en fait que vraiment, on était en en juin 2020 mais moi je me souviens j'avais cette chaîne là et je me souviens très très bien d'avoir lu euh, l'actu parce qu'en en fait on n'avait même pas les termes à l'époque et en tous les cas on s'était dit on avait tous un peu compris l'idée c'est qu'il y avait un engouement fort sur campagne pour ce token là sauf que c'était un token de gouvernance on le savait que c'était un token de gouvernance en gros qui avait pas une valeur euh, une autre utilité que celui de pouvoir voter ça allait ça bien sûr ça a eu il euh, y a eu d'autres personnes moins euh, enfin mal intentionnées on va le dire euh, comme ça qui se sont dit attendez euh, donc les gens recherchent des tokens même des tokens de gouvernance ben c'est bon on va y aller et là ça a été je vous la fais courte hein, je vous fais des raccourcis ici mais ça a été le coup d'envoi à des milliers des centaines et des centaines de protocoles copier coller donc vous, avez, vous vous souvenez les swaps, euh, etc et là on a commencé à parler de, de malbouffe des food token j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet en tous les cas beaucoup beaucoup de développeurs ont commencé à se dire bon, on va en profiter si c'est ça que les gens veulent on va on, on va euh, on va fonctionner là dessus avec cet incitation financière une fameuse carotte donc on est d'accord et quand je vous disais foot token ça a été aussi un vrai fiasco c'est à dire que là on a vu c'était pas vraiment des arnaques en soi c'est à dire c'était simplement des protocoles complètement bidon c'est à dire que là ce qui comptait c'était simplement de, de, de recevoir des tokens et c'est aussi à partir de là qu'on a commencé à parler des dégénérés au sens propre c'est à dire on s'était dit tout simplement là il y a des personnes qui n'ont pas qui sont en pleine dégénérescence intellectuelle c'est à dire qui n'ont pas l'intelligence en tout cas qui font pas de raisonnement et qui courent pour pour avoir des tokens et n'importe lesquels donc euh, et comme j'ai déjà fait une vidéo sur la question je vais pas revenir dessus mais il faut simplement savoir que là c'est à partir de là que la defi a commencé à être un peu euh, malsaine mais c'est aussi paradoxalement aussi que c'est là aussi qu'elle a commencé à exploser c'est en termes de, de tvl hein, donc de d'actifs verrouillés c'est là aussi qu'elle a complètement explosé et là on était avant l'explosion de des nft justement tout le monde, enfin, il y avait un grand engouement sur la DeFi parce qu'il y avait des taux de rendement intéressants. C'était ça aussi la particularité. Et ça a été une aubaine pour les développeurs parce qu'il faut savoir qu'en plus, à l'époque, on ne pouvait pas aussi faire de la publicité sur Google, Facebook, etc. Et donc, ça a été la meilleure publicité euh, qu'ils ont fait sur la DeFi en disant, venez, venez, déposez vos liquidités, enfin, devenez fournisseur de liquidités, vous allez avoir les, le pourcentage. Et puis moi, surtout, je vais vous donner ce reward-là. Et donc, à ce moment-là, c'était un peu la folie sur la DeFi parce qu'il y avait des tas de protocoles qui naissaient, il y avait des tas de personnes qui commençaient à critiquer les traders, c'est-à-dire qu'ils se disaient euh, « moi je suis un fermier, moi je fais du farming, etc. c'est mieux », alors que les protocoles étaient, euh, étaient bidons et puis quelques semaines après ils tombaient. Vous vous souvenez de cette époque, c'était les, les fameuses époques de pizza token, euh, barbecue token, enfin toutes ces tokens-là en fait qui, qui avaient des courtes espérances de vie. Il faut savoir que très rapidement, euh, il y a des personnes dans la DeFi, des personnes reconnues, qui ont commencé à dire « ça va trop loin cette affaire-là euh, ». Les gens sont en train de péter un câble, ils sont en train de chercher des tokens pour des tokens, Ils savent même pas dans quoi ils mettent de l'argent, ça, ça, ça va plus du tout. Et euh, j'ai retrouvé les, les tweets de Vitalik Buterin, donc le fondateur d'Ethereum, c'est quand même lui qui a donné même l'idée de créer une Uniswap, donc des DEX, des plateformes décentralisées. Euh, et lui, par exemple, dans les tweets que j'ai retrouvés, je vous ai mis hein, sur l'article, il écrit « Personnellement, je m'éloigne complètement de l'espace du yield de farming. Je sais ce qu'il s'installe dans quelque chose de plus durable. Mais je ne suis pas particulièrement un cerveau intelligent dans la DeFi, donc... Euh, » Bon, là, on va pas rentrer dans les détails, il fait à, à, à ce qu'une personne avait dit de, de lui, comme quoi c'était pas le cerveau de la DeFi, c'était pas un cerveau dans la DeFi. Je vous laisse penser à ce que vous voulez. Et puis il rajoute euh, Non mais sérieusement, le volume considérable de pièces, de tokens qui, qui doivent être imprimés sans arrêt pour payer les fournisseurs de liquidités dans ces fermes de rendement de 50 à 50% donne l'impression que les grandes banques centrales nationales sont toutes dirigées par Ron Paul. Alors Ron Paul, c'est un membre républicain du Texas qui se revendique de l'école autrichienne et, et il, il s'est particulièrement montré très cynique, voire critique, contre les politiques monétaires inflationnistes de la Fed. Donc ce qu'il faut retenir euh, rapidement, c'est que, d'ailleurs ça n'est jamais caché, euh, Vitalik Buterin, moi je l'adore pour ça, euh, Bon, je, je pourrais en faire, je devrais faire même une vidéo sur lui, parce que vraiment on a de la chance d'avoir un gars, euh, pour le coup le plus médiatisé, celui qui, a, qui est derrière quand même toute la finance décentralisée, on a de la chance d'avoir quelqu'un d'aussi juste. Je vous conseille au fait euh, de le suivre sur les réseaux, même sur son blog. À chaque fois qu'il écrit un article, c'est super bien écrit. Vous voyez comme ça dans le curseur des grands inventeurs, euh, Edison, etc., on, on peut mettre, euh, on peut mettre euh, Vitalik Buterin après Satoshi, mais on peut le mettre quand même. Il apporte vraiment quelque chose. Bref, ça c'était la petite parenthèse pour vous dire de le suivre. Donc Pour résumer les propos de Vitalik euh, et de, de, de, des critiques hein, des personnes qui sont contre le yield de farming, c'est de dire mais ces tokens-là sont créés comme ça non-stop, il n'y a parfois même pas de, de max supply fini. on en crée, on en crée, on en crée, juste pour donner des tokens de récompense comme ça, un peu bidon, ça repose sur rien. Justement, on passe donc au chapitre 3, où on va voir un peu la mécanique derrière de ces monnaies-là, d'où elles viennent. Donc, chapitre 3, c'est le cœur de la vidéo. Là, on va essayer de répondre à la question. Il faut simplement qu'on va essayer de comprendre rapidement, je vais vraiment vous faire des schémas comme ça pour que vous compreniez bien cette histoire de yield farming, c'est quoi. Dans l'idée, donc il y a plusieurs façons de faire du de yield farming, etc. Okay. Mais la façon la plus basique de faire, c'est qu'on vous, vous propose d'être fournisseur de liquidités, donc de donner vos tokens, vos stablecoins dans l'idée et un, un autre token dans une paire. Donc vous allez le mettre dans un pool. Et là, on vous dit de manière classique, c'est OK, on va te donner une partie des pourcentages. Par exemple, c'est 0,3% sur Uniswap. Et puis vous, au prorata de ce que vous avez dépensé euh, déposé, on va vous donner une partie des commissions. Donc c'est super. Comme vous l'avez vu, les gens veulent aller plus loin. On leur dit quoi On leur dit en plus maintenant. Mais maintenant, on va vous donner aussi un autre token. Il faut que je prenne un autre légume. Ce qui se passe avec le yield farming, donner une token donc de récompense, ça peut être un token de gouvernance pour pouvoir participer au protocole ou toute autre chose. Et ce token-là, il est sorti de nulle part. Il ne fait pas partie de vos actifs, dans la plupart des cas. Là, je vous donne un exemple un peu général de ce qui se passe dans l'île de farming. Et donc, on va vous donner des tomates. Et euh, vraiment, hein, enfin se dire euh, que, ce soit, que le token s'appelle je ne sais pas quoi ou quoi, le, le, ce qu'il faut connaître, ce qu'il faut comprendre juste, c'est que c'est un token qui n'est relié à rien du tout. C'est le problème du yield farming. Si on vous donnait un token de, un token de récompense qui serait par exemple une, un token qui serait utilisé dans, une, dans un autre réseau ou quoi, ce serait OK. Mais la plupart du temps, et c'est ça le vrai problème de certaines fermes de rendement, c'est qu'on vous offre cette tomate-là. Et alors pour lui donner de la valeur, ce qu'on va faire, parce que parfois, maintenant le token de gouvernance c'est pas assez on va leur dire quoi On va leur dire il y a énormément de taux d'API pour gagner cette tomate là d'où les fameux protocoles où on leur dit 300% d'API, 500% on peut donner en fait si vous voulez les développeurs surtout si c'est illimité ils peuvent faire ce qu'ils veulent le plus important pour eux c'est de vous donner de, de, de, de, de s'en servir comme d'une carotte en fait dans le sens symbolique c'est à dire quelque chose qui va inciter les gens à venir et c'est là en fait où on a affaire quand vous courez pour chercher cette tomate mettre là si cette tomate n'a pas, pas d'autre utilité, c'est-à-dire qu'elle ne sert rien, à rien d'autre qu'à euh, qu attirer les gens, les fermiers, les dégénérés, si vous voulez cette tomate-là, uniquement cette tomate-là, que vous avez déposé vos capitaux pour ça, c'est là où le yield farming est un problème, c'est là où par exemple Vitalik dit que c'est du délire. Alors ce que font certains euh, protocoles pour donner de la valeur a posteriori, c'est-à-dire qu'ils viennent après, et c'est typiquement ce qu'a fait par exemple Pancake Swap en se disant Oh là là, les gens vont se rendre compte que le cake token, euh, ça n'a pas de ça n'a pas d'utilité ou de valeur, et donc là ils se sont dit « Ah mais non, on va faire d'autres fonctions, on va donner d'autres fonctions au cake. » Et par exemple, typiquement, maintenant, on peut garder du cake pour pouvoir participer à des launchpads, etc. Donc maintenant, le cake a trouvé une utilité. Si les gens l'achètent, c'est pour autre chose que la spéculation. Mais sinon, la plupart du temps, on ne trouve pas d'utilité euh, parce que c'est trop forcé, etc. et ça se voit... Et donc, il y a une espèce d'accord tacite qui fait que les développeurs, en fait, sont au courant de ça. Ils ne sont pas dupes. Enfin, D'ailleurs, ils savent très bien que c'est la manière de s'enrichir qui est euh, idéale. Ils vont créer des protocoles. Les dégénérés, les mecs qui s'en foutent en fait, ce qu'ils veulent, c'est simplement avoir le, le token, vont développer une petite stratégie euh, qui consiste à simplement aller dans le protocole rapidement, prendre le plus de tomates possible. Et eux, ce qu'ils font, c'est que dès qu'ils claim, ils font le plus de claims possible et ils les échangent au plus vite. Le temps que la foule, typiquement, si, que, si on commence à en parler si les médias commencent à en parler, si par exemple un youtubeur commence à parler d'une ferme de rendement, c'est là où les dégénérés, ceux qui sont dans la place, en fait, ils vont commencer à vouloir se, se débarrasser de, de ces tomates-là, en fait. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y, y a un côté dégénéré euh, au sens propre. Il faut savoir que maintenant, il y, y a un accord tacite, si vous voulez, entre les développeurs, ils savent ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'eux, quand ils le font, ils savent très bien qu'ils vont s'enrichir. Il y a des schémas très bien connus. Euh, très souvent, on sait très bien comment ça marche ouais, au tout début d'un quand les fournisseurs de liquidités arrivent, ils vont être, on va leur donner beaucoup. La PIA est plus grand. Parce que justement, il y a assez de tokens à distribuer et puis il y a moins de personnes dans le pool pour se partager. Donc forcément, il y a plus de... Ils reçoivent plus de récompenses. Et au fur et à mesure que le protocole prend, euh, bah, qui commence à être connu, c'est que le protocole de, de yield farming arrive à sa fin. Et c'est là où les vrais bons dégénérés commencent à vendre. Mais ne, ne cherchez pas du tout, si vous voulez réussir en tous les cas dans ce, cette activité-là, euh, si on vous en parle sur YouTube ou quoi, dites-vous que c'est déjà un peu trop tard. Bref, ce token-là, donc le reward token qu'on leur a donné, il va par définition il est inflationniste, puisque de toute façon, ce qui compte, c'est de leur en donner le plus possible. et eh bien, ce qui se passe, c'est que pour compenser cette inflation-là, il faut leur donner un taux d'APY qui est le plus grand possible. Mais quand bien même, puisqu'on a affaire à une monnaie inflationniste, c'est-à-dire qu'on peut donner des tokens à tout le monde de, de manière illimitée, bah, ce qui se passe, euh, vous connaissez dans la, la, la règle de la loi de l'offre et la demande, vous avez l'image de la brouette pour acheter hein, une baguette de pain, c'est que ça vaut que dalle. C'est-à-dire que quand bien même vous aurez un protocole qui vous proposerait un million d'APY, c'est possible, un hein, million d'APY, euh, dans la mesure où le token, va sa valeur va de, de baisser, baisser, baisser parce qu'il y en a trop sur le marché et en plus ça n'a pas de valeur, c'est-à-dire que les deux combinés c'est le fiasco total, et eh bien même comme ça, ça ne justifierait pas, enfin ça ne pourrait pas compenser vos, la perte de ces tokens-là, parce que oui, ce que ça veut dire souvent un gros taux d'APY, ça veut souvent dire que euh, la token est inflationniste et qu'elle perd de la valeur avec le temps. Donc Et comme les gens le savent, parce que dans, certains dégénérés sont au courant quand même de ces politiques monétaires derrière qui sont complètement euh, bah, voilà, justement inflationnistes et voués à l'échec. Ce qu'ils font, les bons dégénérés, en fait, ils vont aller sur les protocoles avant tout le monde, dès le premier jour, ils déposent leur liquidité, là comme ça ils, vont, ils ont une plus grosse, ils sont peu nombreux, ils ont une plus grosse part du gâteau, des parts de chair tout simplement, donc ils reçoivent plus de tokens et dès qu'on commence un peu à en parler, dès que les médias en parlent et typiquement dès qu'un youtubeur en parle, et eh bien là, euh, là ils commencent à revendre parce que de toute manière c'est voué à l'échec, il n'y a pas d'utilité et puis aussi il n'y a pas de demande, alors on peut en créer de manière fictive et ça Là, j'en parle rapidement avant de clôturer cette vidéo. Les manières fictives pour c'est un peu des mécaniques, si vous voulez, de déflation, comme on appelle. C'est-à-dire qu'on va essayer d'utiliser des, des, des plans de sauvegarde. Typiquement, on va faire des systèmes de, pour brûler des tokens. C'est-à-dire qu'à un temps régulier, tous les 3 mois, tous les 6 mois, on va brûler telle quantité de tokens. Comme ça, justement, on limite l'inflation. Il y en a moins sur le marché. OK, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tokens utilisent euh, cette, cette mécanique-là. Et puis l'autre mécanique, c'est de dire, ah, mais votre LP token, justement, euh, votre reward token, euh, mettez-le dans un pool de stacking. Et puis, si vous le retirez à tel moment ou quoi, vous aurez des pénalités. Et puis, ces pénalités vont payer les, les, les autres personnes qui stack ou, euh, ou des systèmes comme ça. Vous voyez, comment vous le dire C'est bien c'est bien de faire ces mécaniques-là, mais c'est complètement artificiel. Si, si on imaginait ça dans la vie réelle, qu'une banque nous dirait, par exemple, « bah Oui, moi, je veux bien, donnez-moi votre argent, mais alors, vous le ressortirez à telle date. Et puis, c'est comme ça que ça va prendre la valeur. Ça va pas du tout. » Ça reste des tokens de casino, qu'on soit clair. Ça reste des, des tomates. Donc, euh, il faut vraiment faire la part des choses, il faut au moins être au courant de comment ça fonctionne avant de le faire, je trouve. Donc maintenant que j'ai un peu tout dit, on passe à la conclusion rapidement. Conclusion, je ne sais pas si j'ai été très claire, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à savoir. Il faut savoir que j'ai quand même écrit quatre articles sur la question où je développe mieux. C'est-à-dire que là, vous pouvez prendre le temps de revenir sur une phrase si vous n'avez pas compris, etc. pour mieux expliquer en fait toute l'historique et sachant que j'ai déjà fait deux vidéos sur la question. Mais ce qui m'intéressait ici, c'est de vous montrer, enfin, c'est vraiment de vous montrer ce truc-là de reward token, d'où ça vient et que c'est pas corrélé à une utilité. Maintenant, pour conclure, ce que je peux simplement vous dire, c'est que attention, dans le yield farming, déjà, c'est quelque chose qui. Euh, se développe au cours du temps, c'est-à-dire même au moment où je fais la vidéo, il y a plusieurs formes et plusieurs façons hybrides de faire, mais elles sont. Il y a déjà il y a des risques dans la DeFi, mais ne courez pas juste pour euh, la PY. Très souvent, moi, je, moi qui ai vu l'évolution du yield farming, toutes les tokens qui ont eu des, des gros, des gros pumps, d'ailleurs, le schéma du pump and dump dans les tokens de, de Yield Farming, c'est la base, la base. La plupart, toutes les tokens, en fait, que j'ai vus naître, je les ai vus aussi disparaître. Il y a des moments comme ça de, de hype, et puis c'est voué. On connaît la mécanique, on connaît l'histoire, en fait. Soit vous voulez le faire, vous, vous faites bien, et là, il faut le faire tout de suite. Il faut vraiment avoir la mentalité d'un dégénéré. Et là, je vous parle très sérieusement. Quand je vous dis mentalité d'un dégénéré, c'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut être le premier à y aller, il faut mettre vos actions et surtout, il faut revendre le plus vite possible le reward. Après, il n'empêche qu'il y a des protocoles qui sont très bien, très utile. Moi, je vous recommanderais les bases, c'est-à-dire que vous allez sur des Pulse, par exemple, et puis vous voyez, l'idéal, c'est ça, je pense, à mon niveau, c'est de faire du farming sur des protocoles qui sont fiables, où on sait qu'il n'y a pas d'escroquerie, de, d'arnaque derrière, où vous avez une meilleure conscience. Alors oui, vous allez moins gagner, mais en fait, sur le long terme, vous allez plus gagner, parce que les trucs de farming, là, avec l'APY euh, énorme, etc., reward token, en général, ça ne tient, tient pas la route longtemps. Donc ça, faut il vraiment, faut vraiment avoir conscience de ça, et voilà, je clôture la vidéo là-dessus, j'espère que vous avoir appris quelques trucs. Je voulais absolument le dire parce que j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup d'infos sur la question. Et puis, je vous invite à lire les articles si la vidéo n'a pas été très claire. Ce qui ne serait pas... Ça me ferait pas plaisir de le savoir. Mais j'ai un petit doute. J'ai l'impression que j'ai parlé trop vite et qu'il y avait trop, trop d'infos comme d'habitude. Mais euh, voilà, au moins avec mes petites, euh, mes petites images de carottes et de céleri, j'espère quand même que ça a été plus clair. Voilà, je vous remercie. Et puis, euh, faites du bon farming. Moi, sur ce, je vais faire une soupe. Allez, bisous, ciao